Attention, on va passer à la, à la scène spéciale Halloween en attendant. Oh euh, pour là pour là, mon... attendez, je veux voir ça. Ah, mon téléphone, super. <rire> Allez, attendez, il faut que je réponde, c'est forcément close face. Enculé! <rire> Oh t'as vu Ah merde Y'a <rire> y a tout le <rire> monde qui a eu peur avec le fond d'écran que j'avais mis sur Shimon Ouh là là Ouh il va faire tout noir Ah ça fait... Oh, oh C'est quoi ça <rire> Ah je suis, noir en plus, <rire> je suis tout noir en plus Ma cave Je suis tout noir Et me revoilà hein. Fais, euh, la Ah Ouais c'est moi qui l'a trouvé Je ne sais... C'est <rire> moi dégage C'est quoi ça ce casier Ah, alors. Lui c'est Arka, lui c'est Bibi, lui c'est. PewDiePie PewDiePie putain Ah Attends Ah merde PewDiePie Ah PewDiePie Ah Regarde, on va. Regarde, poids de avec les flashs rouges J'ai pas envie de faire des gameplays, j'ai pas envie de faire un sortir. Ah Ah le Twitch game c'est pour les <rire> Bon bah j'ai le clavier c'est bon Alors il faut regarder le miroir et dire euh, dame blanche trois fois Dame blanche, dame blanche, dame blanche Starfoola, Starfoola, Starfoola Putain il y a une grosse tache rouge ici Trésor il passait par ici MDR Dis donc Hugo c'est triste tout ce que tu dis Eh LOL LOL je connais... Je sais qu'est ce que c'est MDR Ah putain Qu'est-ce qu'il a eu qu Il a le streamer D'accord. T'es où Je suis là ah ah que... ah non <rire> Putain Allez, je, prends porte. je prends cette porte Ok Je moi prends je... cette porte Je prends cette porte Je prends cette porte Six and a half hours later Ah Clavier hein Clavier Clavier Où ça oui. euh, là où je suis mais il faut que je passe. Ah euh, ouais mais. Ah t'es là Salut Ah Attends ah, Mais, mais tu m'as écrasé Oh putain là. Ah putain il y a une zombie qui se balade Ah oh, J'ai je... ah. peur des bon, bon bah moi je choisis celle là <rire> Moi je choisis <rire> celle là Aïe Bon bah Ah bah Ah bah Ah bah Ah bah Ah bah Ah bah Ah bah Ah Ah Allo Maman C'est pas ça. ça va être ça. ça, ça. Allo, bonjour Ah non Ah, ah c'est jeu Ah, euh... Yes Yes On allez. va jouer On va jouer à ouais, un je te jeu te Tire te sur mon <rire> doigt <rire> bon, allez, je passe le premier, allez Parce que vous êtes tous ah, des tapettes Il il a des couilles Il y a des balls Voilà Toujours rien, tu vois, toujours... Oh là là, ça m'a fait très peur non, mais... Hugo Hugo Hugo, tu es Yoda ah, Je okay. suis Yoda mmh. <rire> ouais. Hum, mmh. Pre mmh. prepare your anus, <rire> <rire> mmh. the power of the force is strong with you mmh. Mmh. anal <muché> is force for you Ouais, ils sont très mal, un petit peu Allez Putain, ah. y'a qu'un seul code qui est bon <rire> Oh non, faut tout faire Oh non 1, 1, <rire> euh... <rire> 0, 8, 5 20 minutes later... Bon, attends, je dis au pif J'suis au pif <rire> Au pif <rire> oh non, <il> <rire> Ah... Bon bah laissez-moi Moi je moi. suis bien, moi en fait, moi je suis bien dans la vie <rire> On dirait une pub de merde Moi je suis bien dans la vie à voir les gens mourir <rire> Moi dans la vie ça va bien Grâce à mon assurance honte oh, ah, bah, là. De a... Putain de kermit Yassai, yassai Find, Find it. it Allez, il faut le chercher Allez Ah Ah Ah Ah, ah, ah. Il est là Vite ah, Il faut ah. s'échapper C'est bon C'est bon. Ah rien Putain j'ai pris cher Moi je suis Ouais oh, ouais mais ça t'es pas gentu toi en fait Toi t'es affilié MDR ou pas euh, non, mais je serai bientôt affilié. Affilié. Affilié. Affilié. Affilié. Mais putain Qu'est-ce ah, je... a Alors. <rire> alors. Ça va Si quelqu'un peut clipper ce qu'il vient Le bruit. Regardez, <rire> Il est en PLS Ça va fait ça, ça, fait ça va, lui. ça sera qui est oui Ça qui est Mais me ce merde, de putain <rire> Mais pour toi, espèce de vieux Hé, hey, le Minecraft, hé, oh, hey. hey, les c'est oh, le terminé c'est terminé. Inspecteur, <rire> ah. il a eu peur de la skin de base Attendez-moi ah. Attendez-moi Escape ah. Vite Ah, ah. ah. C'est bon Ah Vite Ah, il faut la casser Non Il fallait, il fallait casser le, le truc Oh putain Mais c'est les rues de Paris, ça Ah, ah. What? Hein, hein Salut. What? What eh hey, uh, salut Jules <rire> Oh chalor What? <rire> What? Oui, un... Salut Salut que... Quoi <rire> <rire> Allez bon. Is very... Spooky What? What? What? des parties très rigolos et ceux qu'on vous montrera pas à la full map parce qu'il y avait que ça a comme moment drôle Sense. Sense, je eh et... Tu dois être mort normalement, eh et... <rire> Est-ce que vous voyez en oh yoda Ah oh oui On oh voit en yoda Mais mmh. moi on vous en mmh. Sense BB. It's fun mmh. <rire> oh. Qui c'est qu Qu'est-ce qu'il fout l'autre <rire> Qu'est-ce qu'il fout l'autre MAIS MARIO <rire> OUH Je suis Yoda oh. Luc, hmmm, merci. Merci. Mmh. Merci. Merci, merci pour le, <rire> mmh. qu'est-ce que tu fous, hospitard du bois mmh. arrête de marseiller Non, sérieusement, lâche-moi, Hugo Hmmm, I like you, poules. Mmh. kermit, avant de te follow <rire> Allez, c'est <t> parti <rire> mmh. let's go Next Peut-être c'est Attends, ça va peut-être nous donner la solution. Marche Marche Marche Marche Marche <rire> Marche <rire> Marche <'as> <rire> Attends, oh, ah Attends. Bah. oh j'ai triché, oh, c'est de la triche. Non, non, il m'a mais... fait marcher le truc. Il y a rien d'autre. pas des dossiers Ouais, apparemment moi t'as des dossiers. Ah <rire> Ça c'est le karma, mon gars. Tout <rire> ça pour prendre faire de la merde. Maintenant bah c'est bon. Ah oh, c'est La panique hier. Oh, la dit... la... La wow, quel anglais. Tiens, Et... prends ça hein. Ah, oh ah, ah. Chapitre 1 Attends. The Attends, Attends Darkness. Non. Me dis pas que c'est. Ah. C'est OK. Désactivez tous vos flashlights. C'est la seule source de lumière qu'on a. c'est mon chrono, mon gars. Oui. Aïe, ah y'a un oh Ah ça nous tombe comme ça sur la gueule oui, euh, euh, Attends si tu veux je peux Ouais Ah tu peux quand même ah, là, oh, putain ah <rire> Attendez les gars je vous ai perdu Ah non ah. non non, oh, non, non non Ok il faut aller oh. Ah. oh ça va c'est juste EDF qui a eu des problèmes <rire> Avec une lampe <rire> comme ça <rire> On a pas payé les factures EDF ici En soi c'est ouais c'est incroyable ça <rire> <rire> c'est un beau screamer. Chapitre 2. <rire> la profondeur. Ah ouais Attends je passe devant, c'est moi qui ai la. Oh ouais, Vas-y vas vas vas vas vas vas passe, vas passe, passe. Je, je laisse me un peu de place. Te ouais ouais on va mettre aussi. C'est bon Ok. Ah y'a que des photos. Oulala là, là, ça fait peur. Nice Eh mais c'est Julie, je la reconnais Eh Eh salut Bibi Oh putain le mec en face Eh a y'a Mati, MTR. C'est vrai, il <rire> veut sauter là. Putain, Bah, vas-y! Oh, moi j'y vais, j'y vais! Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Bibi! Aaaaaah! Ah, bah non, wow, mais jeu d'acteur! <rire> oh la la, la bonne blague! Oh. Ah, oh. Après, c'est parce que. Ah, ah, ah, ah Ça va, Kermit! Non, mais il faudrait la lumière en fait en premier! Oui, non, en fait, si tu veux une bonne blague, Hugo, je suis arachnophobe! Ah! ah. Oh c'est une escalade! Oh. oh Ah oui, il y a bien un monsieur <rire> Ah, il y a un monsieur, hein Putain, il laisse... Voilà, oh là là, oh, really moving, hein Oh, c'est pas mal Vous êtes ah, mort Oh, bah, c'est fait bouffer <rire>